Le Chaga. Ah, le Chaga. En fait, tu sais qu'on s'adresse au monde, en fait. Voilà, c'est le, hein, le, le monde. le Cameroun, voilà, Yaoundé. Mais, mais, mais, Kribi. Le Cameroun, c'est le monde. Cribi. Ah, oui, non, oui, c'est une partie du monde. C'est la planète. Bon, on a compris, RFI. <rire> c'est la planète, c'est l'univers. C'est bien, il n'est pas chauvin, le gars. En tu fait. vois un peu, non Il n'est pas chauvin. Yes, bro. Ouais, le gars là est fort. On est posé. Le gars là est fort. Maman. Il trouvé mes caolo. RFI. France 24. Présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais Bien heureux celui qui a appris à rire de lui-même, car il n'a pas fini de s'amuser. <rire> On dit souvent que l'humour est l'une des plus grandes preuves d'intelligence et notre hôte du jour en est l'incarnation. C'est un réel que nous recevons aujourd'hui. Oui, ce rappeur remarquable par son talent d'écriture, son flow et sa capacité d'adaptation a su très rapidement faire la différence dans ce game sur-embouteillé en utilisant volontiers l'autodérision, l'art du jeu de mots hilarant et éloquent quitte à briser les codes du rap qui consiste bien souvent à opter pour une posture ténébreuse, rude, voire hostile. En d'autres termes ça. Son truc à lui, c'est de compter des histoires, les siennes et celles des autres, mettre en exergue les situations du quotidien, les rapports humains avec drôlerie et sagesse. Capable de clamer par jalousie et mauvaise foi à toute la ville que le mec de son ex est vilain en mode. Gars, est... <rire> mama <rire> Déprimé de s'être parfois fait jeter ou amuser par des scènes de vie qu'il tourne brillamment en dérision, il narre ses L Aventure Avec sincérité, tel un ami qui nous compterait à cœur ouvert ses joies, ses peines, ses revanches, ses espoirs, ses coups de gueule, même du genre. Mais arrêtez parfois de nous faire passer pour des connards. On est bien d'accord. Mais n'ayez crainte, quoi qu'il puisse lui arriver, son mot d'ordre reste un guerrier, il en faut plus que ça pour m'arrêter. Car malgré les difficultés de la vie et ses embûches, ce griot 2.0 n'a jamais cessé de penser que... C'est l'arrivée qui est Originaire de Douala au Cameroun, là où Ça va cuire sur toi Si tu n'es pas dégourdi <rire> C'est à l'âge de 15 ans Je vous aime au Cameroun, mais c'est vrai que ça va cuire sur toi si t'es pas efficace C'est -ce vrai, hein c'est un peu Donc, vrai hein, Si tu n'es pas dégourdi, c'est à l'âge de 15 ans qu'il a commencé à rapper C'est la vérité Tout ce qu'il y avait, c'était une idée Et j'aime autant vous dire que se lancer dans une aventure musicale à cet âge C'est pas <rire> Mais comme après tout... Faire ce c'est la finalité. Notre invité s'est armé de patience et s'est dit... Voilà la route, va travailler. Il ouais, faut travailler, conscient qu'il lui faudra bosser dur pour y arriver. Et ça fonctionne. Je sais déjà que... Les gens vont encore dire que je... Force ou extrapole. Alors voici quelques chiffres pour preuve de mes dires. Plus d'un million de followers sur les réseaux, dont 560 000 sur Facebook, 514 000 sur Insta. 74 000 sur TikTok, 47 000 sur Thriller, plus de 50 millions de vues de ces clips officiels sur YouTube. Je parle pas de, des vues officieuses hein, qui sont bien plus... Bien plus nombreuses. Anyway, faisant de lui l'un des artistes masculins camerounais le plus suivi. Et, je le dis, pas de bla bla. et comme il semble lui aussi avoir les yeux plus grands que le monde. Attendez, attendez. Mmh. Voici donc la suite du matin. Bah ouais, Il ne se contente pas seulement de tourner en concert dans son pays ou sur le continent africain. Mais se produit bel et bien aussi en Europe et aux états unis Bah ouais. <rire> <rire> Toutes ces tournées comme pour confirmer la promesse qu'il a faite il y a bien longtemps à ses fans du monde entier. Toujours plus près de vous. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de son troisième album, Urban Bantu. Messieurs, Dames, juste pour vous, l'homme que l'on appelle Minx. Kutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses. Intérêts. Dans les studios de Légendes urbaines, Minx, bienvenue, comment vas-tu Je vais super bien. Le Béthlée, là, c'était la magie. Hein. Ça va Ah, ça va, ça va, tranquille. Tu m'as mis la pression tout à l'heure, tu m'as dit que t'attendais ça. Non, ouais, ouais, <rire> je voulais écouter, je voulais voir, en Oui, fait, mais j'ai peur, moi. Vous savez que tout ce que j'ai... J'ai peur, en moi, quand j'écris avant de commencer à écrire, je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, en fait Non, non, c'était parfait, c'était parfait. Ça C'était parfait. Bon. Moi, j'apprécie. Ok. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait très plaisir. longtemps, comme au tu plaisir. sais. Ça que fait très longtemps. Ça fait plaisir. très longtemps. Voilà. Que je souhaite t'inviter dans les studios de Légende urbaines, Effectivement, avec la situation sanitaire qui a été compliquée ces dernières années, voilà, ça a été ah ouais, pas compliqué. C'était comment évident. au Cameroun Comment c'est au Cameroun actuellement Ça va Bon, ça va. On essaie, le gouvernement essaie de gérer euh, comme il peut. Donc voilà, on gère tranquille. On est là, posé. Mm -hmm. On est vers une amélioration quand même des choses donc voilà bon Déjà, les frontières sont réouvertes en tout cas oh un ouais, petit peu ouais. partout. C'est le plus important, d'ailleurs. Bah, voilà. Franchement, c'est <rire> super important. Effectivement, ça te okay. permet de venir faire la promo un petit peu partout en tout Europe. À fait, Urban tout à Bantu, ton tout ton troisième album, dont on parlera tout à l'heure. Mais tu connais le rituel de légendes urbaines. L'idée, c'est de parler de tes débuts, de te découvrir un tout petit peu plus. Tu es originaire de Douala, zone A, Bonamoussadi. C'est ça Bonamoussadi. Ouais. Et tu, et tu, et tu prononces quartier. bien. Hein Bonamoussadi. Bonamoussadi. Bah, Bon, ça va, merci. <rire> ta maman est secrétaire de direction, c'est elle qui t'a élevé. Ton papa, mmh. paix à Son âme, est décédé. Il était colonel dans l'armée de l'air. Mmh, ouais. Tu leur as dédié à tous les deux une chanson avant d'en parler. À quoi ressemblait ton enfance, Mix bah, J'ai eu euh, une enfance assez euh, stable, normale. Mmh. On va dire ça comme ça. Donc euh, voilà, j'ai grandi dans les conditions assez posées, j'ai fait mes études, mmh. comme tout jeune. Combien de frères et sœurs ah, Ça dépend maintenant du côté du père ou de la mère. Ah, bon, bon, t'as grandi <rire> avec combien de frères et sœurs Bon, euh, je pense qu'ils n'excèdent ne, euh, qu pas 10. Mmh. Donc voilà... Euh, on a grandi ensemble, on se connaît, on a, on a échangé une partie de nos vies ensemble. Donc voilà, même ceux qui n'étaient même pas des frères, tu vois un peu, moi je les considérais comme des frères parce que c'est la famille. Tu sais que généralement la famille africaine, tu sais comment elle est, Bien donc... Sûr. Euh